leurs coutumes. Les voyages vous tenteraient beaucoup durant cette période, bien que maintenant on ne peut pas voyager à cause de la COVID, mais vous allez avoir beaucoup ce désir. Vos déplacements seront plus fréquents même à l'interne, et vous seriez aussi intéressé par vous inscrire dans des formations et études, peut-être en ligne, simple, simplement pour apprendre une nouvelle langue. Pour les prévisions quotidiennes, lundi et mardi, la Lune sera dans le Capricorne. Les plus chanceux seront les Capricornes, Vierge et Taureaux, et les moins chanceux, les Verseaux, et vous, vous êtes ici, cher Lion. Donc, le Capricorne, c'est votre sixième maison, où se trouve le, la Lune Durant cette période, une certaine contrariété perturbera vos journées et vous empêchera de focaliser sur vos tâches quotidiennes. Cette contrariété pourrait être causée par un collègue qui ne cesse pas de pointer de toi vos erreurs ou un partenaire personnel ou professionnel. D'un collègue ou d'un ami qui ne sait pas vraiment comment gérer son stress ce qui pourrait vous affecter. Au niveau personnel, vous pourriez être blâmé pour négligence ou être accusé par être égocentrique. Rappelez-vous que votre partenaire pourrait réagir sur votre manque d'attention qu'il ressent de votre part. Alors, ne laissez pas les choses atteindre cette étape. Rappelez-vous de temps en temps, de porter attention aux besoins de votre douce moitié. Mercredi, jeudi et vendredi, la lune sera dans le verso, votre septième maison. Des sentiments qui brassaient depuis un bout pourraient faire vers surface. Et vous pourriez avoir de la difficulté à contrôler vos émotions,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 Samedi et dimanche, la Lune sera dans les poissons, votre huitième maison. Les plus chanceux seront poissons, scorpions, Cancer. les moins chanceux, les béliers, et vous, vous êtes ici, cher lion. Donc, la Lune est dans votre huitième maison. Vous pourriez avoir besoin de dépendre sur un revenu ou une assistance financière en provenance soit de votre conjoint,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 Sachez que ces passagers et les prochaines journées seront plus favorables pour vous. C'est tout ce que j'ai pour vous, cher lyon Je vous demande votre soutien de la chaîne et mes commentaires et surtout partagez, s'il vous plaît. Je vous souhaite aussi des joyeuses Pâques et aussi, j'aimerais vous dire que je vous aime beaucoup. Je vous embrasse tous. À la prochaine.